Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Et nous allons vous apprendre la chorégraphie de la danse du stack. La danse de l'été. La danse du stack se danse sur Tetris, la chanson du célèbre jeu vidéo Tetris. Elle commence tout simplement par un mouvement des mains. Ça fait gauche, droite, gauche, droite, done, done, done, stack, fold. Vous êtes prêts Nous allons recommencer ce mouvement. Gauche, droite, gauche, droite, down, down, down, seg, fold. Le deuxième mouvement était un dérivé du premier mouvement. Ça fait gauche, droite, droite, gauche, gauche, up, up, seg, fold. On va le reprendre. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, Up, up, sec, fold. Il suffit après tout simplement d'enchaîner ces deux mouvements en rythme. Gauche, droite, gauche, droite, down, down, down, bang, bang. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, up, up, bang, bang. Voilà tout simplement. Okay, on y retourne. Mais bon, merci. Toi aussi dis merci. Merci.